Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de construction d'une ville. Aujourd'hui, je vais construire une ville campagnarde. Tout d'abord, créons une rivière traversant la future ville d'ouest en est, et quelques reliefs au nord et au sud-est. Puis, créons un petit hameau agricole près de la rivière. Une première zone industrielle est créée au nord-ouest de la ville. se développe et devient village, une mairie secrète. Les premiers commerces apparaissent à l'est de la ville. La ville se développe au nord, au sud et à l'ouest grâce à des petits réseaux routiers préexistants. stade est construit, ce qui permet le développement de la ville. route nationale est construite du nord au sud et une sortie est créée pour permettre à la ville d'y être reliée. Un petit hameau appartenant à la commune est créé au sud-est du village. Deux écoles ainsi qu'une place sont créées dans le village et dans le hameau à côté du village. Pour compléter le dessin, des forêts sont créées. Des services comme une antenne de pompiers et une gendarmerie sont créés. Cette ville campagnarde est désormais terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer sur cette vidéo. Salut à tous